Bonjour, je m'appelle François Moucourant, je suis maître de conférence à l'Université de Rennes 1 et je vais vous parler du problème des mariages stables. Alors, quel est le problème Donc, Vous avez un certain nombre de jeunes filles et de jeunes gens qui ont chacun des préférences sur l'autre sexe. Donc Par exemple, Diane, elle préfère Zlatan à Yann, à Xavier, à Wilfried et à être célibataire. Donc, le être célibataire est une possibilité qu'on note par l'ensemble vide. Donc, on peut leur proposer un mariage. Donc Ça, c'est un mariage. Là, il y a une célibataire, mais il pourrait y en avoir plus. Ce n'est pas un problème. Euh, et c'est une solution qui va plaire à pas grand monde, pour plein de raisons. Alors, pourquoi ben, Dedans, il y avait le sous-graphe suivant. Vous avez Caroline, qui préfère Zlatan à son mari, et Zlatan, qui préfère Caroline à sa femme. Donc évidemment, ils n'ont pas intérêt, s'ils se rencontrent et qu'ils s'aperçoivent de ça, ils n'ont pas intérêt à accepter... Cette solution. Donc voilà, ils font ça. Voilà. Une autre, un autre dans le sous-graphe, il y avait quoi Il y avait Wilfried qui était marié à Elsa, mais lui, il aurait préféré être célibataire. Donc là, il peut divorcer. Et voilà. Donc il y a d'autres variantes avec, si vous avez deux célibataires qui voudraient bien se marier ensemble, Donc ça, tout ça, c'est des causes d'instabilité. Et donc, une configuration de mariage, elle est dite stable si aucun acteur ou au couple d'acteurs de sexe opposé ne peuvent améliorer leur situation individuelle en modifiant leur propre mariage. Alors, c'est pas clair du tout qu'il y ait des solutions qui vérifient ces contraintes. Et en 1962, donc, les Shapley, et Shapley, sait un théorème qui dit qu'il existe toujours un mariage stable. Alors, comment est-ce qu'ils prouve ce théorème La preuve de ce théorème est constructive et donne un algorithme qui donne un mariage qui a la propriété d'être stable. Et je vais vous le présenter. Donc, comment ça marche donc, vous, avez un certain... vous commencez par dissymétriser le problème. D'accord. Donc il y, a un, rôle, il y a un les deux côtés n'auront pas un rôle symétrique donc on va choisir le côté des prétendants et des courtisés. L'algorithme s'initialise en fiançant les courtisés au célibat Le fiançage, c'est une assignation temporaire qu'on va utiliser le long de l'algorithme. Premier round donc les prétendants se proposent aux jeunes filles qui sont leurs préférées donc Wilfried à blanche, Zébulon à Diane etc d'accord? Les, ensuite, les courtisés examinent les propositions. Alors, la seule qui a vraiment de trucs à, à regarder, c'est Diane. Elle, est, elle a la possibilité d'être célibataire, Yann ou Zébulon. D'après son choix, elle va choisir Zébulon. D'accord Donc, on arrive et elle se fiance à celui qui est le mieux placé. D'accord Donc, on arrive à cette situation-là. Et Yann s'est proposé à Diane, mais il a été refusé, il la il raye de sa liste. D'accord Nouveau round, tout le monde n'est pas fiancé, donc Yann va se proposer à Caroline, qui est déjà fiancée à Xavier, mais elle préfère Yann, donc elle casse les fiançailles. Et c'est Xavier qui note que Caroline l'a jetée, et euh, il va donc faire une proposition à Alice, qui elle est célibataire et préfère être avec Xavier qu'être célibataire, elle va donc accepter. Et donc là, tout le monde est fiancé l'algorithme s'arrête. Et on marie les fiancés. Voilà. Donc là, cette solution est stable. Alors, ce qui se passe, c'est que... Ce euh, n'est pas la seule, en fait. Des solutions stables, il y en a plusieurs. C'est ça qui est aussi intéressant dans l'algorithme de et Shapley, c'est qu'il en donne une particulière. Alors, sur celle-là solution, vous voyez que euh, Wilfried a son premier choix, et Xavier son deuxième. Il y a une autre solution stable qui consiste à, en fait, changer le rôle des courtisés et des prétendants. D'accord Donc, si on faisait l'autre solution, on trouverait un autre mariage stable, qui est celui-là, dans lequel Wilfried a son second choix et Xavier son deuxième. Si vous regardez, Alice et Blanche ont chacune augmenté leur choix d'un cran. D'accord Donc, en fait, ça, c'est pas du tout un hasard. Vous pouvez comparer deux solutions de mariage stable en disant que l'une est meilleure que l'autre pour les garçons si tous les garçons réussissent à augmenter leur rang de choix. D'accord Strictement ou ou avec égalité. Et de même, il existe un ordre partiel pour les filles. Ce qui est extraordinaire avec cet algorithme, c'est qu'il donne la solution optimale pour les garçons. Il existe un maximum pour cet ordre partiel, et c'est le résultat donné par l'algorithme. D'accord il est optimal pour les prétendants, pas pour les courtisés. En fait, il y a un théorème de Conway, le théoricien des groupes, qui dit que les deux ordres sont inverses l'un de l'autre, l'ensemble des mariages forme un treillis, L'INF et le, le SUP sont respectivement euh, donnés par l'algorithme des garçons et des filles. Et euh, je vais m'arrêter là. Merci.